What's up, gens de j'espère que vous avez été ce monde pour une nouvelle vidéo, de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur le skyblock d'iPixel, pour une nouvelle fois sur notre profil nouveau, entre guillemets, aujourd'hui les amis, on va vider les minions, ça fait quelques jours que je me suis pas connecté, vous voyez le coffre là-bas, j'ai stocké toutes les minions, parce que les minions étaient fous, je me suis connecté 2-3 fois, j'ai vidé les minions 2-3 fois et euh, franchement, les gars, vous allez halluciner avec tout ce qu'on aura eu dans les minions. Donc, on va directement vider déjà les minions euh, ici, donc les normales, et vous allez voir, tout ce qu'on aurait récolté, les gars, c'est hallucinant. On a déjà upgrade euh, notre Netherwork jusqu'aux potions Artifact bientôt, donc on va pouvoir faire notre Potion Ring. Euh, ...qu'on avait prévu faire dans la dernière vidéo. Si on ne l'a pas déjà fait, on va faire ça. On peut aussi débloquer... On a aussi débloqué le craft du Runambo. Donc, ça pourrait nous faire un arc pour aller dans le Nether. Je ne sais pas combien... Qu'est-ce qu'il va nous falloir encore. Oups, combat. Euh, Runambo. Donc, ça va nous prendre des fils enchantés. Malheureusement, on n'en a pas. Mais, je pense qu'on a les bons enchantés. On en a quand même pas mal. Le Lapis, on a un bloc. Les Carottes, on a deux stacks et quelques... Le, euh, les patates, on en a quand même pas mal. Et le diamant, voilà. En plus de tout ça, les amis. <rire> ouais, les amis, je me suis paco pendant à peu près euh, très très très longtemps. Je sais pas exactement combien de temps je me suis paco. Mais ça l'a stacké pas mal de ressources, en vrai, dans les minions. Et je, je me connectais juste pour pas que les minions soient vides. Parce que j'ai commencé une, une survie euh, en point 16 avec mes potes. Donc euh, voilà, on a décidé de faire une survie en point 16. Et euh, j'ai pas beaucoup joué. Je, vous avais j'ai beaucoup de la survie. Donc, mais aujourd'hui j'ai quand même envie d'avancer un peu Donc je voulais voir est-ce qu'on avait fait un potion ring Non on n'a pas le potionné on a le potion talisman Donc on va améliorer un peu notre talisman encore une fois Et notre but c'est vraiment de one shot dans l'aine Donc il euh, faudrait aussi débloquer la collection du gravier euh, Pour aller jusqu'à ici La critical potion Donc il faudrait changer un de nos minions Pour ça Et aussi euh, la force Donc les potions de force celles ci sont débloquables si je ne me trompe pas Collection, combat, blaze. Si je me trompe pas, les, fa... les blaze, c'est. Non, eux, tu les débloques de base, les. On les débloque de base directement euh, Potion. Ouais, on les débloque de base, les forces. Mais ça nous prend quand même de la force. Ouais, voilà, ça nous en prendra quand même de la force. Ça... Donc de la glowstone. Faudra poser un million de glowstone et tout ça. Mais avant de faire ça, on va voir si on peut pas upgrade quelques minions. Euh, donc toi. Attendez, je pense qu'on a peut-être assez pour faire un super compacteur, s'il si nous en restait de la dernière fois. Euh, Est-ce qu'on en a 8 2, 4, 6... Oh, il en manque. Ouais, on en a. On en a assez, les gars, pour faire un super compacteur, je crois. Euh, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. On a juste besoin d'un bloc ici. Et on peut faire un super compacteur. Parfait ben, C'est super parce qu'en plus, notre mignon ici, il en avait justement besoin. Donc, euh, voilà. Voilà. C'est nickel, tout ça. Euh, et le reste, les carottes, on va vendre. Euh, le charbon, on va remplir les minions, donc non. La redstone, on va vendre. Le lapis, on va vendre aussi. On a trois blocs de lapis. Le, les os, on va garder. Euh, on va regarder combien... Je pense qu'il nous manque trois stacks de fil enchanté Donc, on va juste faire ça. Ouais, parfait. Donc, on va garder les trois stacks ici. On va revendre les 54. On va changer le minion de squelette pour justement un des minions qu'on a besoin. Euh... Les verrues, euh, les patates plutôt, on peut aussi euh, les transférer. Donc, euh, patatos, voilà, on va faire ça, comme ça, comme ça. Euh, il en restera assez. Est-ce qu'on fait des blocs de redstone oh, On reviendra chercher le stuff au pire après. L'obsidienne, on va la garder parce que j'aimerais ça me faire un tri-capacitaire. Euh, oh, mon dieu, ils ont changé le hub. Ah euh, Ok, et là ici, c'est quoi Auction house. Ok, auction house. On a des trucs à récupérer. Quoi ça s'est vendu pour 105 coins Mais non On n'aurait jamais dû le mettre en vente alors. Il y a eu le bazar. Ah. Bazar genre. Il a changé de skin un peu. Hein. Donc la redstone, on en a pour euh, 170 000. Mais si on prend les blocs et on fait la vente de blocs, c'est 71 000. Donc on va en faire 3. Euh, je crois que c'est plus rentable de le faire en, en bloc. Comme ça. Euh, Boum. 140 et vendre ça en plus. Voilà, ça revient à peu près au même. Um, parfait Le 120 pour ça Les blocs ça vaut beaucoup moins par exemple On va faire 161 000 pour ça L'émeraude on garde euh, Les potato books euh, 215 ça va Toutes les carottes on peut vendre Pour 260 000 ça va On a un stack de cobble en plus On va le garder pour faire un super compacteur en plus à la base Les patates qui nous restent on va les vendre Les os qui nous restent on va les vendre aussi Et euh, c'est bon je crois qu'on va retourner à l'île maintenant. On va regarder tout ça. Euh, Qu'est-ce qui nous reste à vendre Donc, euh, le charbon, je vais remplir les minions. Le diamant, on peut au le vendre. Le psy, comme j'ai dit, j'aimerais ça la garder. Et ça, on va voir. Les virus, on en a sûrement un peu en trop. Donc, déjà, on va commencer par faire notre talisman. Donc, les virus, on en a ici. Notre talisman pour l'upgrade, ça nous prend quoi euh, Exactement, il est où le talisman de la potion euh, Potion ici Donc on peut l'upgrade euh, en ring comme ça Malheureusement il perd l'effectif le, dessus Et c'est combien pour le, le prochain euh, Parce qu'on pourrait peut-être les garder à la place de les vendre euh, Le prochain c'est ça ici Et c'est 1, 2, 3, 4 stacks Donc ouais je crois qu'on va les garder euh, On va les garder comme ça on sera déjà avancé sur le prochain talisman qu'on voudra faire Donc on va les laisser là On a ce talisman là à changer Parfait euh, pour les minions, on va les remplir de charbon euh, Donc, euh, genre 10 dans chaque, ça va, faire... ça va dire pourquoi 10 jours, je crois Donc, le char... minion de charbon, on en a toujours besoin, donc on va lui rajouter L'émeraude, on en a besoin pour quelle raison, celui-ci Donc, on est vraiment en train d'arranger nos minions euh, L'émeraude, on en a besoin pour rien d'autre, en fait, à part ça Donc, dans 2000, on pourra la changer Ok ok, euh, ça on va lui en mettre parce qu'on en a besoin pour euh, notre truc On va peut-être l'upgrade à 39 secondes, est-ce qu'on peut l'upgrade encore un coup Vas-y on va l'upgrade encore un coup et encore un coup Voilà, donc il va être un peu plus vite, maintenant il est à tous les 31 secondes Donc c'est déjà pas mal du tout euh, Le minion charbon je pense qu'on peut l'upgrade aussi euh, Est-ce qu'on l'upgrade Si on l'upgrade on ne peut plus mettre dans les autres Vas-y on va l'upgrade, on en a encore pour mettre dans les autres, donc ça va euh, lui on a un lava bucket Lava bucket Celui-là est-ce qu'il a un lava Non lui il en a besoin Donc euh, voilà pour 10 jours euh, Lui on a dit qu'on pouvait le retirer n'est-ce pas Ouais lui on peut le retirer Toutes les mobs sont partis en même temps Parfait Donc lui on peut le retirer Et on peut mettre un spider maintenant à la place Pour farmer notre fil euh, Je crois que j'avais un spider un peu plus haut Ok, spider ou spider mignon normal euh, Spider minion normal, je crois que c'est celui qui ferme le, euh, les fils le plus rapidement Et comme on a besoin des fils, voilà Donc un super compacteur ici mon collègue Avec, euh, on va mettre 10 trucs comme ça Donc voilà, en espérant qu'il puisse nous faire pas mal de trucs Ah, et le medium storage bien sûr Que j'ai oublié de te mettre, pardonne-moi Donc le medium storage juste ici Perfecto Donc, euh, ensuite on, a on peut retirer les carottes je crois qu'on va retirer les carottes et on va mettre un million de glowstone. Mais j'ai pas la glowstone pour créer un million de glowstone. Donc je crois qu'on peut même pas le On n'a pas débloqué le craft si je me souviens bien. Donc minage. Donc faudra éliminer de la glowstone dans le nether. Donc on va aller faire ça dans quelques instants. Donc on va mettre notre super compacteur juste ici avec notre lava bucket. Ensuite, niveau de la cobble enchant, on va remettre ça là. Les diamants enchant, on va dans le crafter. Et puis voilà, je reprends quand on est prêt à crafter notre de Glowstone. Je viens d'aller tout, tout, tout récupérer, les gars. Euh, ce qu'on avait. La banque elle est où, maintenant Ah, elle est là. Donc, je viens de récupérer tout ce qu'on avait dans le, dans le market et tout. Et comme on peut voir, 1,3 million. C'est une fin total de 1,6 million. Euh... Donc, je ne sais pas si on devrait acheter... On va voir comment ça coûte un, un lava-bucket. Parce qu'en en fait, on pourrait mettre un lava-bucket dans un des trucs. C'est sûr que ça serait plus... Euh... Oh, il est là, en fait, le normal. Euh, donc, 331 000. Euh, on va faire un buy order. Create a buy order euh, de 1 à 310, 310 000, voilà. Si on est capable de l'avoir, on l'a. Si on ne l'a pas, tant pis, on en reprendra notre monnaie plus tard. Donc, Voilà. Ça, c'est pas mal cool. Maintenant, euh, et, ah je voulais garder de la thune. Putain, j'avais dit que j'allais faire le minion ghostone mais en fait, euh, je voulais Reforge mon talisman avant. Donc, on va se prendre genre euh, 5000 coins. Euh, 5000 coins. Ça devrait pas coûter si cher que ça. Et là, c'est où le truc pour Reforge, maintenant euh, Là-bas. Félix. Euh... Ah ouais, il est toujours à la même endroit, en fait. Ok, parfait. Donc, euh, on le met en pré... On le met en quoi Hearthful. et chic damage et strength. On va le mettre. Euh... Bon, vas-y, Hearthful, ça va. Hein. On a plus d'argent de toute façon. Donc, Hearthful, ça va. C'est parfait. On a un nouveau talisman. On fait plus de dégâts. Super. Maintenant, let's go faire un million de bluestone pour faire des potions. Et multimillionnaire. Oh, les gars, je rentre dans le nether. Et regardez. Oups. Regardez ce que je vois. Your order for one was fulfilled. Ça veut dire que notre lava bucket est prêt à être prêt. Donc, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais bon, c'est prêt en tout cas. Euh, maintenant, suffit juste de miner quelques glowstones. Euh, Est-ce qu'on les prend avec six touch Je crois que ça prend fortune. Ça va aller plus vite si on prend fortune. Ça nous en donne combien Ça nous en donne 1 ou 4 Ça nous en donne 4. Donc, ouais, on va prendre avec la, avec la fortune. Et je vous reprends lorsqu'on a assez de, de trucs. Ok, perfecto, on l'a. Je vais pas me, me casser le cube à miner jusqu'à temps qu'on débloque tout, les gars. Hein. Je crois qu'on va aller juste au bazar, en soi, et on va euh, acheter. Déjà, on va prendre notre lava bucket. Je, je sais pas, je suis mélangé avec le nouveau, le nouveau hub, je vais vous avouer, les gars. Donc, euh, je vais prendre le lava bucket qu'on a. Euh, parfait, donc on l'a eu pour 310 000, ce qui est super, en soi. Euh, maintenant, on va aller au oh, palais lag un peu. On va aller se prendre de la thune et on va s'acheter de la. On va prendre 275 000, on va acheter de la glowstone, le plus qu'on peut du moins. Euh, glowstone. Euh, elle est où la glowstone normale Minage, glowstone. On va en prendre genre. Euh, 1600, on n'en a, a pas besoin de 1600. Euh, Vas-y, on va prendre un full inventory au pire, c'est pas très grave. Voilà, on, a assez... on aura assez pour l'upgrade, je crois. Faudra peut-être faire des blocs de glowstone. Euh, je sais plus c'est quoi pour l'upgrade en soi. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin C'est. Euh, ça ici. Pour faire le, mini le craft du minion, c'est une pelle. Une pioche plutôt. Euh, minion de glowstone, il est où Minion de glowstone. Glowstone, glowstone, glowstone. On l'a pas On l'a pas débloqué. Mais si on l'a débloqué Minion Glowstone, c'est quoi? C'est une pioche. Ok, bonne pioche en bois, ça va. J'ai vu pire les gars, j'ai vu pire. Ok, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, boom. Perfecto. Oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé La pioche elle s'est pas craftée. Ah voilà. Ok, et ensuite si on le remet ça dans notre inventaire, on pourra brider jusqu'à quel niveau? 4, parfait, 3 déjà Je peut pas faire plus. Il nous reste un million en plus à crafter. Ok. Et là, c'est quoi Oh, c'est déjà de la glowstone comme ça Il y a pristine, mon pote. Bon, bah, on va y en acheter un peu. Hein. On n'a pas trop le choix. On va revendre celle-là. Hein. Puis on va en racheter de la nouvelle. C'est pas très... Ah, alors, putain, c'est compliqué ce nouveau hub. Il faudra s'y habituer, les gars. C'est un peu chiant, mais... Ça va euh, ça, 12 000 et on va en acheter genre euh, 1, 2, 3, 3 stacks. 3 stacks pour l'upgrade au moins niveau peut-être 5, 6, 7, 8 peut-être, 8, 10 voire peut-être. Alors oh, je sais pas, je crois que ça prend des blocs de glowstone après. Hein. Ok, 1, 2, 3, on a des blocs à nouveau craft de minions. Et là c'est là, là il nous en manque 32 je crois. Donc on va mettre ça là, on va euh, miner tout ça. Et quel mignon qui a pas besoin nécessairement de. Quel mignon qui a pas besoin. On pourrait quoi On pourrait faire un. Oh, on, peut, on, peut, on peut pas mettre un compacteur dans un mignon comme ça, je crois. Est-ce qu'on peut Je pense pas qu'on peut, les gars. Hein. Si on peut. Mais on va mettre un super compacteur. Mais on change avec quel truc. Euh, quel truc qu'on pourrait changer on... Temporairement, on va mettre celui-là. On va mettre temporairement, juste le temps qu'on se fasse assez de Glowstone pour... Euh... Ok, comme ça. Et lui, il a un super compacteur maintenant, donc on va lui enlever ce coffre-là qui est un médium. On va remplacer par celui qui n'en a pas. Donc lui, comme ça. Et comme ça. Et voilà, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Donc, on a des sticks qu'on avait par équipe. Parfait. Donc, on a craft de mignon maintenant. Tout ce qu'on a à faire, les amis, c'est attendre de... pour celui du gravier. Donc, on a débloqué l'autre slot. Donc, une nouvelle slot qu'on pourra poser. Il faudrait juste que j'aille miner du gravier. Et le gravier, on a le mignon bientôt, je crois. Euh, donc, dans 50. Donc, pour aller miner le gravier, c'est au Spider-Dance Ok c'est bon les gars, donc j'en ai pris un peu plus, j'ai pris euh, à peu près 100 aussi pour avoir la flint shovel Donc la flint shovel c'est un item que vous pouvez mettre dans le mignon et que votre euh, truc récupère que du gravier Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on a besoin Donc euh, on va crafter le, le mignon, mais on doit aller au spawn Ah et encore une fois acheter du gravier Parce que euh, malheureusement j'ai la flemme de farmer du gravier pour l'acheter C'est cool le bazar en vrai, ça, ça fait économiser du temps Pas de l'argent mais du temps euh, donc, euh, gravier, gravier, on va prendre un full inventaire comme d'hab, hein. 15 000 balles pour ça On a besoin d'une shavel ensuite pour faire le million, je crois que c'est une pelle Je suis pas 100% sûr euh... Laissez-moi regarder vite fait, mes collègues euh, Si on fait ça, comme ça Ah, ouais Ok, déjà, on a besoin de ça, donc on va prendre ça, hein. Euh, mais non, on n'a pas des sticks quelque part qui traînent. J'ai fait des coffres en plus euh, pour, pour qu'on se retrouve mieux. Mais non, on n'a pas de truc en plus. Donc, attendez, je vais mettre les carottes là. Euh, du bois, on va prendre genre une planche de bois normale. Comme ceci. On va faire des sticks. Voilà. Voilà. Euh, et là, on va faire stick, stick, stick, stick. Tac. Mignon gravier. Perfecto. Euh, mignon de gravier. Et là, on peut déjà plus après le niveau 2. Mais non, c'est pas possible les gars. C'est pas possible ça. Il y a un problème. Euh, boom, c'est pas possible. C'est des blocs de gravier. Ok, ok. Donc, on va pas faire le truc en flint instant. Hein. On va attendre un peu. Là, le gravier, j'imagine, il va le faire spawner, il va tomber direct. Donc, il faudra faire une plateforme en dessous. Euh, comment qu'on fait une plateforme au dessous Ça a pris le gravier dans mon inventaire, même pas le flingue, putain. Euh, donc, attends, on peut peut-être le commencer à partir d'ici. Parfait. Donc, ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Non, on perd du truc. Donc, on va juste faire une plateforme ici, les gars. Ça devrait pas être trop trop lent. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, euh, je crois qu'il faudra quand même aller en miner, hein. Fait chier un peu, mais bon... Euh, c'est quoi C'est 40, ensuite 64. Donc, ouais, c'est pas trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre cet item-là pour l'instant là. Hein. On va regarder si on n'a pas du euh, charbon qui a cuit un peu. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Hein. Euh, ce charbon-là, on va le mettre ici pour l'instant, hein. Euh, ça va remplir ici en charbon, euh, en, en silex. Et moi, je vais miner pour l'upgrade. Ok, les gars, j'ai miné pas mal. Donc, j'ai assez, je crois, pour faire upgrade le minion une fois. Ensuite, on va aller voir combien ça coûte. Mais je voulais juste aller voir, euh, vu de fait, avant. Il euh, y a sûrement les PNJ qui doivent en vendre, en fait, du, du gravier. J'y crois pas trop, sinon. Euh, ah ouais, merde, ils ont tout changé de place, en fait. Oh, punaise. Oh, punaise. Comment je fais pour euh, savoir lequel, quel, quel, quel maintenant L'Humberjack, ok, ça c'est le Humberjack et le Creeper. Au bazar, c'est sûr qu'ils en vendent pas, hein. Ouais, c'est ça. Je... Oh, ah, mais si Ils en vendent. Parfait. J'avais pas vu. J'avais oublié qu'ils en vendaient au bazar, sa prestige. J'avais oublié de me mute aussi, <rire> comme, on paraît, comme on voit. Euh. Donc, 64. Et là, ensuite, c'est du Silex Enchanté. Ok. Et là, c'est là qu'on va avoir besoin de ce super item pour pouvoir faire du Silex Enchanté. Normalement, j'ai quand même débloqué un peu de collection en le minant tout seul. Donc, on a bientôt l'Enchanté de Flix, Donc, on, en a, on a bientôt le Livre Sharpness aussi. Et on a débloqué le Portal to the Spider Dance. Mais bon, j'utilise des... Euh... Les autres portails, de toute façon, euh, les portails des autres euh, portales hub et tout ça, ça va beaucoup plus vite. Ça ici, pour faire des potions, après on en aura besoin, de toute façon. Donc on va garder ça là ici. Euh, qu'est-ce qu'on aura besoin pour faire des potions aussi Alors, en gros, les gars, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. On se prépare à one-tap les élèves, en vrai, mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre sinon. Hein. On a besoin d'enchanter de... nos trucs. Encore là, ça passe. Qu'est-ce qu'on préfère J'ai rajouté les enchantes sur mon épée. Il faut juste attendre après ce mignon là. Il hein. faut un mignon qui débloque les potions de critique. Lorsqu'on débloque les potions de critique, on pourra commencer à faire euh, farm l'autre. Donc moi je vous dis euh, dans le prochain épisode. Donc je vais me AFK. Je vais attendre qu'on débloque euh, le truc. Et dans le prochain épisode, les gars, ce que je crois qu'on va faire. C'est qu'on va one-shot les zélotes, farmer les summoning eyes jusqu'à temps qu'on en a assez pour faire un dragon. Et aussi, euh, s'il faut, euh, on va acheter le fil qui nous manque. Donc, j'espère avoir déjà un peu de fil. Donc, dans 2-3 jours, je vais sûrement attendre avant de me reconnecter. J'espère qu'on aura assez de fil pour faire notre runan. Donc, on a déjà euh, toutes les os qu'il nous faut. Il nous faut juste les 3 stacks des euh, de ficelles. Donc, voilà On a 12 millions slots aussi. On pourra commencer aussi bientôt à débloquer les millions slots. Euh, avec la tricapacitaire Gros, oh, j'avais un lava bucket Ouais, lava bucket Je l'ai mis ou le lava bucket qu'on avait euh, Qu'on a ramené Ah oui, je l'avais mis juste ici Ok, bah, il me reste un super compacteur et un lava bucket de toute façon euh, Je crois que ça c'était censé pour être pour les spiders Si je l'ai pas déjà mis Non, c'est pourquoi alors Quel mignon qu'il en a pas déjà Oh bah lui, il y a un super compacteur alors maintenant Et c'est quoi qu'il n'y a pas de super compacteur ils ont tous des super compacteurs, en fait. Deux super compacteurs. On en a crafté un. Et on en avait déjà quelques-uns. En fait, ils ont tous des super compacteurs. Ok. Ben... Parfait. Donc, on va mettre un... Non, attends, quel mignon. Lui. Lui, il est plus important. On va mettre un lava bucket ici, vu qu'on en veut la tricapaciteur pour pouvoir finir les craves de nos minions. Comme je l'ai dit, avec les craves des minions, on va pouvoir faire toutes les bois de jungle jusqu'au niveau 10. Il faudra juste miner du bois et ça sera pas trop compliqué. Donc, je vous reprends dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si la vidéo vous fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icons et je vous souhaite à tous une méfaire mix. Ah, une merveilleuse fin de journée. Ciao, ciao.